Bonjour à tous, euh, je suis ravi d'être là, évidemment. Et donc, on va effectivement parler du futur du travail et de l'implication euh, du digital dans votre travail. Alors, j'ai une première question pour vous, qui est, euh, qui, aujourd'hui, travaille dans le digital dans, dans la salle, vous pouvez juste lever la main. Qui travaille dans le digital ou avec le digital Une, deux... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 personnes, 10, 10 15 personnes, on va dire. Alors, la, la première chose qui est importante de comprendre, c'est que le digital, ce n'est pas un métier. Le digital, c'est un outil. Donc, vous travaillez tous avec le digital. Vous, le, vous travaillez tous dans le digital, dans une certaine mesure. C'est impossible de travailler en 2018 sans être dans le digital. Donc c'est tous votre métier. Et ça, c'est euh, un premier problème souvent qu'on voit dans les entreprises qui ont des, souvent des directions digitales. On a tendance à dire, euh, oui, mais le digital, c'est le métier du mec qui est dans l'équipe digitale, ce qui peut sembler assez logique. Et en réalité, ce dont on se rend compte, c'est que finalement, le digital, c'est le métier de tout le monde. Parce que le mec qui est dans l'équipe digitale, ou la personne qui est dans l'équipe des digital, digitales, elle ne va pas faire les RH, elle ne va pas faire la finance, elle ne va pas faire le marketing, la communication. C'est des métiers qui sont très différents les uns des autres. Et donc, nécessairement, euh, eux, ils sont souvent là pour la partie marketing, communication. Mais finalement, le digital, il intervient à toutes les étapes euh, d'une entreprise. Donc, le digital, c'est le métier de tout le monde. Donc, c'est le vôtre, nécessairement. Par contre, ce n'est pas une baguette magique. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup d'entreprises qui ont tendance à penser que si c'est digital, c'est forcément mieux. Ce n'est pas vrai. Euh, J'ai vu, entre autres, euh, des entreprises de luxe qui voulaient, euh, pour faire moderne, arrêter d'envoyer de, des cartes de vœux écrites à la main, mais plutôt les envoyer en e-mail. Ben, ça, c'est une bêtise. Ou euh, absolument vouloir euh, mettre de l'intelligence artificielle pour que les gens parlent avec des bots. Je ne sais pas si vous, vous avez envie de parler avec des bots. Moi, je n'ai pas spécialement envie de parler avec des bots. Euh, J'ai envie de parler avec un bot si, effectivement, l'entreprise ne peut pas me répondre le week-end, par exemple. Euh, mais ce n'est pas une finalité en soi de parler avec un bot. Euh, donc le digital, ce n'est pas forcément bien, ce n'est pas parce que c'est forcément digital que ça va être mieux, ce n'est pas parce que c'est digital que ça va vous faire gagner plein d'argent, ça, c'est pas vrai. Le digital, c'est un outil, on peut faire 100% de n'importe quoi en mettant 100% de son budget dans le digital. Et ça, c'est important de comprendre aussi, parce que parfois, parfois vous avez des, des, des ayatollahs pardon, du digital, qui vous disent « Non, mais le digital, c'est vachement bien, etc. » C'est vrai, vrai que c'est bien, mais ce n'est pas forcément mieux. Ce qui est mieux, c'est quand vous réfléchissez avec votre cerveau. Euh, L'autre truc qui est important de comprendre, c'est que le digital, ce n'est pas que Facebook, ce n'est pas que Twitter, euh, YouTube, Snapchat euh, ou autre. Il y, a, il y a un mot, entre autres, qui est organisation, CRM. Et finalement, le digital, c'est un peu tout, on vient de le dire. Donc, finalement... On peut se dire que le digital c'est extrêmement compliqué, on a du mal à le définir. Je ne sais pas si dans la salle il y a des gens qui savent définir ce que c'est que le digital, s'il y a une manière simple de le faire, qui serait capable de le faire. C'est pas simple. Alors moi je vais vous prendre un, un exemple relativement simple, qui est un stylo. Bon, qui ne sait pas écrire dans la salle Voilà. Euh, qui a écrit un roman ah, On en a un. Ça va, ça va créer des, des intérêts pour les autres. <rire> Exactement. Euh, tout ça pour dire que le digital, c'est comme un stylo. Avec un stylo, vous pouvez faire de l'art, vous pouvez faire de la compta, des RH, de la finance, du marketing, etc. Euh, plus ou moins bien, d'ailleurs. Et avec le digital, c'est pareil. Vous pouvez faire des RH, de la finance, du marketing, de la communication, un peu tout. Donc, le digital, il n'y a pas une direction... Euh, des gens qui savent écrire dans l'entreprise et une direction des gens qui ne savent pas écrire, ça n'a aucun sens. Et bien, pour le digital, c'est pareil. Et donc, pour votre métier, demain, mais même aujourd'hui, en réalité, on va le voir, ben le digital, c'est déjà là. Je ne sais pas, qui dans la salle utilise Netflix Quelques-uns, pas tout le monde. Euh, le, les impôts, les, le pour, les impôts pour payer vos amendes, par exemple, quand vous prenez une prune <rire> en voiture, voilà, ça arrive. Euh, Airbnb... Ou euh, Blablacar, euh, ou Let's Chi, ou même Google Maps en fait. C'est pour ça que cette euh, définition de dire euh, on et off, elle n'a pas beaucoup de sens. Quand vous êtes dans la vraie vie et que euh, moi par exemple, quand je suis venu ce matin, je suis venu euh, en moto avec Google Maps, est-ce que je suis on ou est-ce que je suis off Ça n'a pas vraiment de sens en réalité. Euh, je suis dans la vie en utilisant mon téléphone qui effectivement est digital. Donc cette, cette définition du « on » et du « off », elle est pratique parce qu'on a du mal à définir autrement, mais finalement, on se rend compte que cette définition de « on » et « off », elle est complètement floue parce qu'aujourd'hui, les deux mondes sont complètement liés. Alors, ce qui est important de saisir, c'est que 100%, enfin 100%, quasiment 100% des familles aujourd'hui ont un écran à la maison. Donc en fait, tout le monde utilise le digital, et alors évidemment... Et vous avez effectivement le docteur Laurent Alexandre qui est venu vous dire plutôt cette vision terminator du digital, c'est-à-dire ça va être des humanoïdes, ils vont tous nous remplacer, ça va être horrible, vous allez tous mourir, etc. Bon. Euh, alors, un, c'est pas vrai, ça c'est la première bonne nouvelle quand même. Euh, et deux, c'est pas ma conviction. On parlait tout à l'heure de conviction. Ma conviction, elle est plutôt du côté de Wally, -E, c'est-à-dire que Wally, -E, c'est aussi de la robotisation. Mais Wally, -E, c'est d'abord de la robotisation qui est là pour faire des tâches que vous n'avez pas envie de faire, c'est mes trucs, euh, et aussi qui est plutôt dans la collaboration avec l'humain. On n'est pas contre l'humain. Et on va voir que l'intelligence artificielle, c'est surtout de la bêtise artificielle aujourd'hui. Euh, donc il ne faut pas... Euh, moi, je trouve que ça ne sert à rien de faire peur comme ça euh, aux gens. Euh, et dans l'impact que ça va avoir sur le travail, parce qu'évidemment, le futur du travail, c'est une sorte de buzzword, il y a énormément de gens qui cherchent en ligne ce que ça veut dire, il y a beaucoup de conférences, de bouquins qui sortent sur le sujet, évidemment. Mais on va voir les impacts concrets. Le premier impact concret, il est sociologique, il est que les millennials, donc les gens qui ont aujourd'hui entre 25 et 35 ans, vont énormément changer d'employeur, ce qui n'était pas du tout vrai avant. Donc, il y a un vrai changement de paradigme dans la manière dont on envisage son travail, c'est-à-dire que, euh, bah, typiquement, le CDI euh, à vie, euh, ce n'est plus quelque chose dans lequel les gens s'inscrivent nécessairement. Ça, c'est le, le premier truc. Le deuxième truc, c'est le, les freelances. Il y en a quasiment un million en France. Euh, c'est quelque chose qui croît énormément. Je ne sais pas si... Euh, vous en connaissez dans votre entourage. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui se développe extrêmement vite. Donc, bien sûr, il y a aussi cette volonté de créer sa propre entreprise. À travers le digital, on peut travailler à la maison, on peut faire des choses de manière assez simple. Donc, c'est une invitation à faire, à faire du freelance. L'autre élément, c'est évidemment la robotisation. Alors, vous avez sans doute entendu ce matin que quelqu'un était tué par une voiture autonome. Et vous l'avez entendu parce qu'en fait, il n'y en a pas. Beaucoup des gens qui meurent par une voiture autonome. Bon, il n'y a pas beaucoup de voitures autonomes aujourd'hui, mais il y en a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Toutes les marques automobiles font des voitures autonomes et font des tests aujourd'hui dans les dans les rues de France, mais aussi de, de tous les de tous les pays. Donc bien sûr euh, qu'il y aura des morts tués par des voitures autonomes. C'est une certitude. Ce qu'on demande aux machines, c'est pas forcément d'être infaillible, c'est d'être meilleur que les hommes. Et en fait, c'est hyper facile d'être meilleur qu'un qu homme. Parce qu'un homme, il, lit son téléphone, il regarde son téléphone, il, il peut s'engueuler ou il peut discuter avec une personne, il peut s'assoupir, il peut faire plein de choses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a quand même énormément de gens qui meurent sur les routes euh, du monde entier. Donc forcément, une machine, elle sera, forc elle sera forcément meilleure, en réalité. Euh, et ça ne veut pas dire qu'elle va remplacer l'intégralité des conducteurs, bien qu'il euh, va y avoir cet impact. Et là, donc, on se rend compte que ça, c'est en Chine. En Chine, il y a beaucoup, beaucoup de robotisation. Ils ont un rapport à la machine qui est très différent de celui qu'on a en France. Donc ça, c'est euh, typiquement un camion qui qui fait des parcours extrêmement longs, parce que la Chine, vous le savez, euh, c'est très grand. Donc, en fait, il fait des parcours très longs euh, que des humains mettraient des jours et des jours à, à faire. Et de l'autre côté, c'est des petits robots qui vous accueillent dans, des, dans une pizzeria, en l'occurrence, qui vous donnent une place, qui vous installent à la table, etc., etc. Donc, il y a une partie, évidemment, de, des travaux qui vont être remplacés par des robots. Mais moi, je crois euh, que la, la robotisation va donner de la valeur l'être humain. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas si vous recevez encore des lettres manuscrites aujourd'hui, mais quand vous le recevez ou quand vous en écrivez une, vous savez que vous lui donnez beaucoup de sens, parce qu'on en fait beaucoup. moins Aujourd'hui, vous envoyez un email, vous envoyez un SMS, un WhatsApp. Euh, de la même manière, quand vous voyez quelqu'un dans la vraie vie, ça a beaucoup plus de valeur. Avant, parce qu'aujourd'hui vous pouvez faire du Skype euh, ou peu importe euh, le, le moyen de, de, de communication, voir quelqu'un dans la vraie vie. Par exemple, ici où, maintenant, moi je pourrais très bien être chez moi en train de vous faire la conférence. Le fait que je sois là, ça a une valeur différente, il y a une connexion humaine, c'est très différent. Donc pour moi, le, la robotisation ou la digitalisation, ça va donner de la valeur à l'humain. Donc ça ne veut pas dire qu'il va falloir remplacer tous les humains par des robots parce que c'est faisable, mais à l'inverse, Typiquement, bah, quand vous allez dans un restaurant et vous allez être face à un robot, ce sera sans doute des, des restaurants qui sont un peu cheap, entre guillemets, demain en tout cas, même si aujourd'hui ça peut paraître moderne. Et quand vous aurez dans un restaurant un peu plus haut de gamme, vous aurez des humains. Vous comprenez la, la, la différence Donc c'est pour ça que, euh, par exemple, ces discussions qu'on a avec des, des marques sur, euh, bah, typiquement euh, dans, dans les laboratoires, on se dit oui, mais le pharmacien, par exemple, est -ce que, à, à quoi il sert vraiment Est-ce qu'il vend tous les produits, en particulier pas les médicaments, mais tous les produits à la revente Il ne fait pas de conseils euh, Est-ce que finalement, on ne pourrait pas digitaliser cette partie-là Oui, sans doute. Euh, maintenant, si un humain le face c'est quand même vachement plus intéressant. Ou dans un supermarché, effectivement, les caisses, elles n'ont plus vraiment beaucoup de sens. Je ne sais pas si quand vous allez euh, faire les, les courses, vous avez des caisses automatiques, vous pouvez scanner tout seul vos articles, et vous le faites souvent. Mais ça veut dire que ces caisses-là, il faut les remettre dans les rayons et qu'elles soient force de conseil et qu'elles vous accompagnent dans vos courses. En fait, ce n'est pas qu'on va supprimer l'humain, évidemment, c'est juste qu'on va réinventer la manière dont il travaille. Vous comprenez la différence C'est vraiment important parce que sinon, effectivement, vous avez des chiffres comme ça qui vous disent « Oui, il y a 30% des, des jobs qui vont être faits par les robots. » C'est plutôt 30% de votre job qui va être fait par des robots, c'est-à-dire la partie qui, va, qui vous intéresse le moins. Là, vous avez le moins de valeur ajoutée qui va être fait par un robot. Vous voyez, il y a une nuance quand même qui est hyper forte. Qui, dans la salle, d'ailleurs, croit que vous allez être remplacé, enfin, qui va être remplacé par un robot Levez la main. C'est possible, hein une partie, en tout cas. Souvent, les, les, les métiers... Bon, personne ne pense en être remplacé par un robot, c'est rassurant. Vous devriez vous inquiéter quand même un petit peu. <rire> euh, le plus facile à remplacer par des robots, c'est des jobs qui sont répétitifs euh, et euh, techniques. Par exemple, un trader, il n'a pas vraiment beaucoup de sens. Demain, un trader, effectivement, euh, pas beaucoup de sens. Un avocat, une grosse partie du travail d'un avocat, en particulier les juniors, pas beaucoup de sens. Parce que le travail d'un avocat junior, c'est surtout de checker des, des papiers, de lire, euh, d'analyser, de faire des rapports, etc. Bon, une machine peut le faire euh, très bien. Euh, les news que vous voyez dans Métro ou, euh, ou, dans des, ou 20 minutes, par exemple, bon, l'humain, il n'a pas vraiment de pertinence, un robot le fait très bien. Euh, faire de, des articles aussi simples, euh, sans réflexion, etc., bon, bah, une machine, elle le fait très très bien aujourd'hui. Et c'est déjà le cas, hein, quand vous lisez 20 minutes ou Métro, il y a énormément d'articles qui sont écrits par des robots, bien sûr. Donc ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est simplement qu'on va utiliser un humain pour des, bah justement pour de l'analyse, quand on parle de, de journalisme. Un, un humain, il sera beaucoup plus intelligent pour analyser, pour avoir un recul, etc. etc. Si c'est pour vous dire qu'il y a quelqu'un qui est mort, écrasé par une voiture autonome, bah une machine, elle le fait très très bien. Elle est capable d'aller chercher l'information, de réécrire un article, ça c'est parfait. Alors, on va prendre juste un, un petit pas de retour pour voir quelles sont les évolutions qui ont eu un impact comme ça sur, sur le monde et donc nécessairement sur le travail. Le premier, c'est évidemment les réseaux sociaux. Euh, je ne sais pas s'il euh, y, y a des gens dans la salle qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, sur aucun, que ce soit LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram. Quelques-uns, 5, 6. Euh, majoritairement, les gens sont dessus, bien sûr. Et d'ailleurs, ça se ressent dans la salle. Donc, évidemment, les réseaux sociaux, ça a changé de manière extrêmement importante, euh, bah, le rapport qu'on a aux autres, le rapport qu'on a à soi, parce que ça veut dire qu'on est devenu une marque. Donc, quand on est sur Instagram, on essaie de se mettre en avant comme on peut sur Facebook, regarde comme ma vie est cool, regarde comme mes amis sont incroyables, regarde cet hôtel, regarde mes pieds à la plage, etc. C'est euh, ça vrai, ça va parler à tout le monde. Euh, donc, on, on se définit en tant que marque. Ça peut aussi avoir un impact sur son lien à l'entreprise. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait euh, licencier à cause de ce qu'ils publiaient sur les réseaux sociaux ou des... Euh, des gens qui ont voulu faire des blagues euh, et qui les ont diffusées sur YouTube et que ce n'était pas très drôle parce que ça fait perdre euh, énormément de valeur aux entreprises. Donc, toutes ces choses-là, évidemment, ça a des impacts euh, sur le travail. Donc, les réseaux sociaux. Le deuxième élément, c'est évidemment le mobile. Moi, je me souviens très bien, pour reprendre cette image, euh, il y a une dizaine, peut-être une quinzaine d'années, j'étais en Thaïlande et je voyais un, un mec sur son blague, je me disais, pauvre type, quoi, le mec, il prend son téléphone en vacances. Ça me paraissait, mais complètement lunaire à l'époque. Il n'y avait pas de smartphone. Et aujourd'hui, je ne me vois pas du tout partir en vacances sans téléphone. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne me vois pas du tout le faire. Et pourtant, il y a 15 ans, ça me semblait complètement saugrenu de voir quelqu'un qui était accroché à ses emails de boulot en vacances. Ça n'a pas de sens d'être à la plage et de faire ses emails. Ben aujourd'hui, ça en a quand même pas mal. Euh, et le mobile, ça change évidemment euh, son rapport à l'autre, encore une fois, euh, son rapport à son travail, évidemment, parce qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de télétravail qui est possible, euh, et, son, et, et son rapport aux autres, nécessairement. Euh, ça, ça, dans son rapport aux autres, ça change aussi une question de proximité physique. Euh, cette photo-là, euh, avec le pape, elle a fait un scandale parce qu'il euh, y a un des, des jeunes qui touche le pape. Faire un selfie avec le pape, il enfin, y a dix ans, ça n'avait aucun sens. Évidemment. Pas le fait de ne pas pouvoir le faire, parce qu'à la limite, on aurait pu le faire avec un appareil photo. Mais c'est juste que cette proximité, euh, on n'avait pas du tout l'habitude. Aujourd'hui, cette histoire de selfie, euh, elle est vraiment rentrée dans les mœurs. D'ailleurs, le selfie, et c'est intéressant, j'avais cette discussion avec un sociologue, euh, ce n'est pas forcément euh, très auto-centré, parce qu'un selfie ne prend vie que quand il est partagé avec les autres. Donc, en fait, c'est avant tout quelque chose que vous partagez avec les autres plutôt qu'un truc que vous faites pour vous-même. C'est ça, c'est vachement intéressant, je trouve. D'ailleurs, quand c'est intéressant, d'après vous, c'est quoi l'âge moyen de la possession d'un smartphone en 2015 10 ans 7 ans 2015, hein. 2015, il y a 3 ans. 13 ans c'est 11 ans. 11 ans. Donc l'âge moyen de la possession d'un smartphone en 2015, c'était 11 ans. Et en 2017 8 ans. Et alors 8 ans, et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas nécessairement parce que vous voulez la sécurité de vos enfants, etc. C'est plus que, comme il y a une sorte de obsolescence programmée des appareils, en particulier des téléphones... Bah du coup, vous, vous rachetez un nouveau téléphone, et puis c'est cool d'avoir le, le dernier iPhone, ou je ne sais pas euh, si vous avez un Android, par exemple. Euh, et du coup, bah, votre ancien téléphone, vous le donnez à votre enfant. Et donc, du coup, nécessairement, il euh, y a une sorte de, de vague, et du coup, les enfants se retrouvent avec des smartphones beaucoup plus jeunes qu'avant. Alors, la deuxième évolution, c'est évidemment la, ce qu'on appelle la « sharing economy », donc l'économie du partage. Je ne sais pas si vous avez vu le film « Demain » ou si vous avez utilisé des, live, des hashtags, donc typiquement « Black Lives Matter » ou alors « MeToo » pour revenir sur la France, moi aussi. Mais ça a aussi des impacts sur le monde du travail et sur les entreprises. Par exemple, BlaBlaCar. Alors, il y a quelques personnes qui ont levé la main quand j'ai demandé qui utilisait BlaBlaCar. Mais c'est vrai que le fait de pouvoir mettre en relation les gens, Airbnb aussi par exemple, Mettre en relation les gens et travailler de manière collaborative, ça c'est quelque chose qui est extrêmement nouveau. Et les entreprises, elles essayent de s'y mettre, c'est-à-dire que soit elles rachètent des entreprises dans le secteur de l'économie collaborative. Par exemple, comment une marque comme Renault peut faire face à une situation comme blablacar? Typiquement, on se rend compte que les gens achètent de moins en moins de voitures, donc qu'est-ce que Renault peut faire Qu'est-ce que Renault peut faire dans l'économie collaborative bah, Typiquement, euh, ils vont, enfin, en l'occurrence, c'est Citroën. mais Citroën, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit bah, « louer sa voiture, c'est un fait. » Aujourd'hui, les gens font ça. Euh, ce n'est même pas car, mais c'est plutôt de drive ou en tout cas, location de voiture. Et ils se sont dit « mais nous, Citroën, ce qui est bien, c'est qu'on a des garages, ce qui est pénible, enfin, les, les points de, de friction, on va dire, euh, quand on loue une voiture, c'est de trouver un moment avec l'autre personne, de vérifier que la voiture est en bon état, que la personne elle, le rend en bon état, etc., etc. Et comme Citroën, ils ont des garages, bah, ils ont créé un outil de collaboratif où les gens peuvent effectivement louer leur voiture entre possesseurs de Citroën. Simplement, ils peuvent simplement la déposer au garage, l'autre personne vient la récupérer au garage. Entre-temps, entre, entre le garage, il vérifie l'état de la voiture, il vérifie l'état de la voiture avant, il vérifie la voiture après, éventuellement, il la nettoie, etc. etc. Donc en fait, ils apportent une valeur ajoutée. Donc l'économie collaborative, ça a des impacts assez forts dans l'entreprise. Et j'imagine que dans l'industrie pharmaceutique, vous aurez aussi euh, des impacts. L'autre facteur de changement, et ça, vous les connaissez tous, euh, c'est ce qu'on appelle les GAFA, donc les Google, Amazon, Facebook et Apple, qui ont un impact extrêmement fort. Alors, pas seulement sur euh, les impôts qu'on essaie de leur faire payer, qui sont assez ridicules, by the way, mais, euh, <coughs> mais bon, ils devraient en payer beaucoup plus, ça c'est une certitude, mais aujourd'hui, ils possèdent quasi, la quasi-intégralité des données euh, des, des, des consommateurs. Aujourd'hui, vous utilisez tous ces outils-là, euh, que ce soit, évidemment, Facebook, Facebook étant aussi WhatsApp et Instagram. Et je pense que vous avez vu l'information qui est passée ce week-end euh, sur le, la fuite, enfin la fuite, euh, de 50 millions d'Américains et qui ont été utilisés par euh, Trump, en l'occurrence, pour, pour les élections. Donc ça pose des questions euh, assez importantes. Euh, le fait que ces entreprises Possède l'intégralité des données des consommateurs du monde entier hein, aussi. C'est important, ce n'est pas aux États-Unis. Google, évidemment. Euh, je ne sais pas si vous le savez, mais par exemple, quand vous utilisez. Euh, pardon, je vais revenir là. Si vous utilisez un smartphone, euh, globalement, il peut enregistrer tout ce que vous dites en permanence. Enfin, D'ailleurs, je ne sais pas si vous utilisez Shazam. Shazam fait ça, enregistre en permanence tout ce que vous dites. Euh, donc bon, il faut le savoir. Hein. Euh, euh, D'une autre manière, on a les NATO euh, qui sont un peu plus récents, Netflix, Airbnb, Tesla et euh, Uber, donc, qui sont aussi des évolutions assez fortes. Et puis les BATX, donc là on est plutôt sur la Chine, avec Baidu, Alibaba, Tencent. Donc tous, ces, tous ces acteurs ont un impact extrêmement fort sur la manière dont vous vivez. Par exemple, euh, alors avant de passer sur la blockchain, euh, par exemple, le fait que la vidéo ait une telle emprise, c'est d'abord parce que YouTube et Facebook ont beaucoup poussé la vidéo. Beaucoup plus que le son, par exemple. Aujourd'hui, on voit l'émergence des podcasts qui arrivent. Euh, mais en fait, finalement, les histoires, elles ont toujours été racontées à l'oreille. Ce n'est pas quelque chose de nouveau dans l'humanité. Par contre, les plateformes, elles, elles ont beaucoup poussé les vidéos parce que c'était pour elles plus simple de vendre de la pub de cette manière. Donc vous voyez, c est, c est, en fait, on a, ça a des impacts, on ne se rend même pas nécessairement compte, mais eux, ils font beaucoup, beaucoup d'études sur la manière dont le cerveau fonctionne. Par exemple, les likes, euh, ça génère de la dopamine, donc c'est du plaisir. Euh, donc du coup, vous, en fait, le, le principe du plaisir, c'est que vous en voulez toujours plus, nécessairement, on n'est jamais rassasié de plaisir. Donc ben, nécessairement, les likes, ça, ça crée une, une dépendance complète. Euh, donc ils, ils analysent toutes ces choses-là, les couleurs, etc. Donc en fait, ça, ça a des impacts extrêmement forts dans la manière dont... Donc vous agissez. Euh, la blockchain et le bitcoin, alors je ne vais pas nécessairement vous expliquer. Si vous avez des questions à la fin, vous pourrez toujours me demander d'expliquer euh, la blockchain, mais c'est sûr que ça, vous allez voir que ça va être la prochaine vague de révolution euh, dans le digital. La blockchain, ça va révolutionner de la manière... La, finalement, la, Internet tel qu'on le connaît, ça a modifié de manière très profonde la communication. La communication étant aussi les transactions. La blockchain, ça va modifier complètement les contrats, donc le rapport que vous avez avec les institutions, les banques, les assurances, mais aussi avec euh, d'autres personnes. Par exemple, euh, quand vous achetez sur le Bon Coin, vous allez voir que finalement, vous allez passer des informations dans la blockchain. Même bon. si vous avez des questions, je vous expliquerai. Ça serait un peu long à expliquer, mais ça sera intéressant de voir. Vous avez tous suivi euh, l'évolution du prix du Bitcoin, la chute du Bitcoin depuis euh, décembre, j'imagine. En tout cas, vous avez vu passer l'information. Euh, donc tous ces éléments là. Ça les impacte extrêmement fort, ce qu'on appelle une forme d'évolution digitale ou de disruption digitale, qui ne sont pas uniquement technologiques et, euh, et liées aux au, au, au devices, donc les, pardon, les outils que vous avez dans les mains, téléphone, ordinateur, mais c'est surtout des évolutions euh, de. De, de manière de faire, de comportement, voilà, euh, des consommateurs. Donc, vous changez vos habitudes de vie à travers le digital. Par exemple, aujourd'hui, quand vous avez... Moi, ça m'est déjà arrivé quand il y a eu le grand froid, là, enfin, grand froid, en janvier ou février, euh, et j'avais un rendez-vous, et je suis allé au rendez-vous, et hop, plus de batterie, parce qu'en fait, quand il fait très froid, plus de batterie. Et là, je ne savais plus où j'allais. J'étais comme un con, en fait. Et en fait, il a fallu que j'attende pendant une demi-heure que mon téléphone se réchauffe, pour que je puisse savoir où est-ce que j'allais, parce qu'en fait, je m'en souvenais plus. Parce qu'en fait, en fait, on n'a pas l'habitude, parce qu'aujourd'hui, comme vous aujourd'hui, vous connaissez aucun numéro de téléphone, j'imagine, on n'a plus besoin de les retenir, en fait. Donc, en fait, on s'appuie sur la technologie. Ça ne veut pas dire qu'on est plus bête. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, non, mais le digital, ça rend les gens plus bêtes. Moi, je ne crois pas ça. C'est simplement que l'espace disponible dans votre cerveau, il est juste utilisé pour autre chose. Donc, bon, bah, typiquement, donc on modifie nos manières de vivre et dans votre travail, c'est pareil. C'est-à-dire que <rire> moi, par exemple, j'ai toutes mes informations sur Dropbox. Donc, si demain on me vole mon téléphone, mon ordinateur, ça sera pénible, mais ce ne sera pas très perturbant pour mon travail. Euh, pour une entreprise, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ben, vous pouvez effectivement, parce que vous avez un smartphone, travailler à distance. Euh, euh, vous pouvez, ben, si on vous vole votre ordinateur, ça peut poser problème, mais peut-être que vous avez des serveurs et du coup, ça pose moins de problèmes. Et aujourd'hui, la connexion est telle que souvent, c'est uploadé en permanence sur le serveur. Donc, ça a des impacts dans la manière de travailler. On perd plus ces informations aujourd'hui. On peut les perdre, bien sûr, mais beaucoup moins. Alors, on va parler plus de, de travail maintenant sur euh, l'impact que ça peut avoir sur les employés et les employeurs. Parce qu'en fait, finalement, quand on parle du studio de travail, il y a évidemment les deux parties, les employés et les employeurs. D'abord, on va commencer par les, les personnes, donc les employés. Euh, et je voudrais savoir, selon vous, qui a dit cette phrase Alors, je vais vous la traduire, c'est écrit. Euh, Aujourd'hui, les enfants euh, aiment le luxe. Euh, ils ont des mauvaises manières, ils ont un rapport euh, différent à l'autorité, ils, ils montrent euh, un manque de respect aux, aux plus anciens et adorent euh, discuter plutôt que de faire de l'exercice. Qui d'après vous a dit cette phrase ouais, C'est Socrate. C'est Socrate euh, avant même <rire> que Jésus-Christ soit né. Donc en fait, cette phrase où on dit « oui, non mais euh, avant c'était mieux, aujourd'hui les jeunes ne respectent plus rien », etc. Euh, c'est pas quelque chose de nouveau euh, et peut-être que vous le pensez aujourd'hui, peut-être que vous vous dites « Oui, mais moi, mes enfants, ils lisent pas de livres, c'est horrible, ils sont tout le temps sur leur téléphone, etc. Bon. » Être sur son téléphone et suivre les séries sur Netflix, c'est aussi ça la culture. La culture, c'est pas juste un truc qui est mort dans les bouquins, euh, même si j'adore les livres, hein, personnellement. Euh, on peut très bien écouter un livre audio aujourd'hui, euh, et finalement, bon, on peut porter un jugement, moi je, moi, je sais que j'adore les livres et j'adore le livre, euh, mais être sur son téléphone et suivre ce qui se passe, c'est aussi ça de la culture. Parce que si vous étiez déconnecté, euh, ça veut dire que vous n'êtes plus... Donc quand vous rentrez dans la cour d'école, vous n'avez êtes... plus de conversation avec les autres, en fait ils ont... vous n'avez pas les mêmes sujets. Donc c'est important euh, de ne pas faire un jugement euh, à l'emporte-pièce, on va dire, sur euh, les jeunes c'est ci, les jeunes c'est ça. De toute façon, les jeunes, aujourd'hui, ils vont représenter... Euh, D'ici 2040, on n'aura que des jeunes Y et que des jeunes Z. Euh, Le millennials est au, au centre. Euh, qui vont représenter 60% de la population, euh, active en tout cas. Euh, donc, nécessairement, c'est des gens qui auront l'habitude d'avoir un téléphone, un ordinateur, euh, des objets connectés euh, dans, dans leurs usages. Ce sera complètement naturel. Alors, qu'est-ce qu'ils cherchent les nouveaux employés, en particulier les millennials ou les générations Z euh, Ils cherchent plutôt des expériences. En fait, ce qu'on veut aujourd'hui... Euh, c'est de l'expérience. Typiquement, quand vous prenez Charlie ou le chocolaterie, euh, et le, le, le ticket en or, ce n'est pas votre point en chocolat que vous allez avoir, c'est l'accès à vos rêves les plus fous. Ce n'est pas du tout la même chose. Et d'ailleurs, dans vos usages à vous, je suis sûr que vous euh, le faites aussi. C'est-à-dire écouter de la musique sur Spotify ou sur Deezer, bon, ça a une valeur, mais c'est de l'accès. Aller à un concert, c'est autre chose. Et d'ailleurs, dans l'industrie de la musique, ce qui a pris de la valeur aujourd'hui, c'est les concerts. Ce n'est plus de vendre de la musique. Donc, vous voyez, il y, a, il y a un changement. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez les conférences TED. Bon, ma TED, les conférences, elles sont disponibles en ligne. Ça ne vaut rien, vous pouvez les regarder, elles sont sur YouTube, c'est génial. Aller à la conférence TED, pas, pas TEDx, hein, mais la vraie conférence TED, il faut être sur une liste, il faut payer au moins 10 000 entre 10 000 et 20 000 pour pouvoir y accéder. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que l'expérience a pris le pas sur l'accès. Donc ça, c'est un mouvement aussi qui est très, très différent. Encore une fois, pour reprendre prendre cet exemple-là, Aujourd'hui, le fait que je sois là, c'est une expérience qui est différente que simplement accéder au PowerPoint, que j'aurais pu vous envoyer par mail et puis vous vous débrouiller. Ce n'est pas l'accès qui est important, c'est l'expérience. Et d'ailleurs, ce serait intéressant, je ne sais pas si vous connaissez cette vidéo de, de Heineken sur le recrutement, sans doute les personnes au RH l'ont vu passer, euh, mais je serais curieux d'avoir votre retour. Je vais, je vais essayer de traduire au fur et à mesure ce qui se raconte, mais c'est intéressant. En fait, ce qu'ils disent, c'est globalement, il y, a, il y a beaucoup de vidéos sur les RH pour faire votre CV qui sont assez basiques. Mais finalement, c'est des vieilles règles. Aujourd'hui, ce que veulent les gens, c'est très différent. Donc ils ont lancé cette expérience pour recruter, en l'occurrence, sur des attitudes, plutôt des, des valeurs que... Euh, Et donc là il demande qu'est-ce que vous pensiez quand on marchait main dans la main. <rire> Et demande quel salaire vous voudriez avoir. Donc là, on est vraiment plus sur des valeurs que sur des compétences. Et en fait, finalement, les trois meilleurs ont été invités et les gens pouvaient voter en interne pour savoir lequel devait être recruté. Et après, ils l'ont invité donc, au, au, à un match de foot parce qu'ils sont sponsors. Et donc, ils ont annoncé à la personne. En vidéo, qu'il est Il est content. <rire> et donc, ils ont fait ça dans tous les pays parce que ça a extrêmement bien marché et ça a dopé le nombre de CV qui ont été envoyés à l'entreprise. On parlera tout à l'heure de marque employeur. Qu'est-ce que ça vous fait dire d'employer de, des gens pour leurs valeurs, leur, valeur, leur euh, attitude, plutôt que sur des compétences moi, je, serais, je serais intéressé d'avoir votre avis là-dessus. C'est vrai qu'on a tendance à recruter des gens euh, sur des compétences. Et en particulier, c'est vrai qu'on a tendance à dire, euh, oui, mais il faut que vous ayez... Euh, enfin, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé en tant que, que personne qui se présente à un job, moi ça m'est déjà arrivé en disant, oui, bonjour, je voudrais être chef de produit chez L'Oréal, je dis n'importe quoi. Euh, bah pour être chef de produit chez L'Oréal, il faut que déjà été trois ans chef de produit dans la beauté. Bah, si j'avais trois ans d'expérience pour être chef de, chef de produit dans la beauté, je voudrais pas être chef de produit parce que c'est le même métier en fait, hein, donc ça n'a pas de logique. Euh, et vous vous retrouvez ou quand vous, vous recrutez un stagiaire, vous vous dites oui, mais un stagiaire avec de l'expérience. Bah en fait je suis stagiaire donc nécessairement j'en ai pas. Euh, et en fait, vous êtes toujours. et après, idéalement, c'est l'expérience dans le secteur. Donc, on a, forcément, ça bloque un petit peu. Euh, alors qu'en fait, alors déjà, le premier truc, ça, c'est ma conviction, c'est de penser que, en particulier dans une ère digitale, c'est quand même pas mal d'avoir des gens qui sont hors dehors de l'industrie parce qu'ils peuvent apporter des choses euh, différentes. Parce que souvent, dans l'industrie, on se regarde les uns les autres et du coup, on a du mal à innover. Ça, c'est le premier truc. Mais, mais ensuite, euh, c ce qui est beaucoup plus important, c'est que les gens travaillent bien ensemble. Parce que quelqu'un, à moins qu'il soit complètement stupide, mais. Les gens, ce qui est important, c'est que quand ils travaillent bien ensemble, on peut apprendre un métier, on peut le faire ensemble. Alors bien sûr, vous voulez des gens qui sont plus ou moins opérationnels, mais, mais c'est intéressant de voir que quand euh, Heineken fait ça, ça dope le nombre de CV. Et les jeunes, ils postulent à ce genre d'emploi, à, à cette marque en l'occurrence. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que pour une marque, avoir des CV de qualité qui arrivent et pouvoir faire le tri, bah, ça n'a pas de valeur en fait. Parce que la valeur dans l'entreprise, c'est évidemment vous, euh, euh, c'est les humains. Euh, et ça, c'est clé de, de s'en souvenir et de le comprendre. De la même manière, ils veulent travailler ensemble. Je vais vous prendre l'exemple de Dropbox. Et Dropbox, ils ont fait plusieurs vidéos DRH. La première qu'ils ont fait, vous connaissez Dropbox tous euh, La première vidéo qu'ils ont faite, donc même si l'entreprise est plutôt « cool », entre guillemets, la première vidéo qu'ils ont faite, elle était sur, euh, avec des vraies personnes, etc. Mais en fait, ils se sont rendus compte que ce que les gens avaient envie, c'est qu'on reconnaisse leurs différences, que ce soit dans la culture, etc., etc. Donc en fait, ils ont fait cette vidéo avec des marionnettes. Alors, ces marionnettes, elles sont extrêmement connues aux États-Unis, ça s'appelle Sesame Street. Et ils font passer des valeurs et il montre la différence, surtout, bah, du coup, il n'y a, a plus vraiment de question de couleur ou quoi, euh, ou de, de, de genre, c'est euh, tout le monde est intégré, finalement. Et c'est ça dont ils parlent dans la vidéo. Donc cette intégration, cette collaboration entre gens qui peuvent bien travailler ensemble, c'est ça qui est pertinent. Une autre chose qui est importante et qui a beaucoup, beaucoup évolué, je crois, c'est cette croyance que l'argent fait tout. Aujourd'hui, quand vous regardez chez les plus jeunes, c'est pas l'argent, c'est le c'est l'engagement que vous pouvez avoir, le, le fait que vous qui ait un sens dans le métier. Euh, moi, je donne des cours à HEC, entre autres, et la, la chaire euh, d'entrepreneuriat social à HEC, elle s'est développée de manière incroyable. Il y a dix ans, c'était la finance évidemment qui euh, qui avait le dessus. Aujourd'hui, c'est la chaire entrepreneuriale. Entre autres, j'ai un podcast qui s'appelle Vlan, et aujourd'hui, j'ai reçu, euh, enfin j'ai publié un épisode. Avec une fille qui s'appelle, une journaliste qui s'appelle Emilie Vido, qui a publié un bouquin qui s'appelle Social Calling, et qui montre justement ça, qui analyse cette, euh, cet effet. Pourquoi les gens sont beaucoup plus dans cette. Euh, ils ont à un moment donné ce besoin euh, de redonner du sens à leur travail. Et du coup, l'impact pour les entreprises, c'est comment j'aide les collaborateurs, évidemment, à redonner du sens dans leur travail. Je ne sais pas si vous avez entendu, par exemple, Danone, ils ont modifié la manière dont ils sont, euh, ils sont euh, jugés. Euh, donc en fait, ils sont plus jugés sur l'impact qu'ils ont sur le monde que sur les résultats financiers. Donc ils ont modifié la manière euh, de, de, de valoriser l'entreprise. Donc ça, c'est des mouvements qui sont extrêmement forts, qui sont beaucoup plus aux US aujourd'hui qu'en Europe. Par exemple, Dior, ils ont mis euh, le... Alors, vous connaissez peut-être euh, cette tendance de... Enfin, c'est une entreprise française qui a fait ça, de mettre le centime supplémentaire. Donc par exemple, quand vous payez... Euh, un dentifrice 499, vous pouvez dire bah, le centime supplémentaire, moi je paye 5 et le centime supplémentaire va à une association. Et ben bah, en fait, Dior, ce qu'ils ont fait, alors c'est la seule entreprise chez LVMH, mais les salariés, ils ont le choix euh, de dire bah, tout ce qui est au-dessus, par exemple, plutôt que de toucher euh, 1995,8, bah, les 8 centimes, je les donne à une association, tous les mois. Donc en fait, il y a des engagements sociaux, alors ça c'est une manière, mais il y a aussi euh, l'activation la, avec des associations, donc travailler avec des associations, donc faire du partage de connaissances, etc. Donc tout ça, c'est une évolution qui est extrêmement forte. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez euh, ce petit individu, euh, Jimmy Fallon, qui, Fallon pardon, qui, fait des, des, qui a un show euh, sur la télévision américaine, c'est une question d'exemplarité. Jimmy Fallon, quand il est arrivé sur le, sur le Jimmy Fallon show, euh, il ne savait ni chanter, ni jouer. Euh, C'était un, un comédien, hein, bien sûr, un présentateur. Mais il ne savait pas faire tout ça. Et en fait, ben, vous voyez les vidéos, je ne sais pas, vous en avez vu sans doute euh, plein. Ben là, il joue de la musique, avec les roots, en l'occurrence. Euh, mais il, il donne l'exemple. Il montre qu'en fait, on peut apprendre. Et ça, c'est vraiment important euh, pour le management, de montrer l'exemple. Parce que dire... Enfin, euh, j'en sais rien... Euh, peu importe ce que le management peut dire, mais ce qui est important, c'est qu'il montre l'exemple à chaque fois. Par exemple, sur la collaboration, euh, sur l'innovation, euh, sur l'ouverture d'esprit, sur le télétravail, sur toutes ces choses-là, en fait, finalement. Donc, les choses qui ont vraiment, vraiment changé, c'est ces quatre éléments qui sont, un, les expériences, deux, la collaboration, et comment on collabore, et on va, on va parler tout à l'heure de décloisonnement des entreprises, euh, le fait d'être inspiré par des valeurs qui sont extrêmement fortes et auxquelles j'adhère en tant que salarié. Je ne sais pas si vous connaissez tous les valeurs de votre entreprise, mais c'est extrêmement important. Quand on est un humain, c'est assez simple. Les valeurs, ce n'est pas quelque chose que l'on définit pour les autres. C'est la manière dont vous vous comportez quand vous êtes là tout de suite dans, une, dans cette salle, ou quand vous allez conduire, ou quand vous allez chercher votre pain, ou quand vous êtes au, au travail. Les gens vont vous associer à des valeurs parce que c'est la manière dont vous vous comportez. Pour une entreprise, c'est la même chose. Ça doit être la même chose en interne et en externe. Donc, c'est important que ces valeurs soient extrêmement fortes et qu'elles soient très marquées dans l'entreprise. Et pour les plus jeunes, je pense que euh, s'associer à ces valeurs et savoir quelles sont les valeurs d'entreprise et se dire bah, « Oui, je suis fier de travailler pour cette marque parce qu'elle a ces valeurs-là en particulier eh », Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et puis, évidemment, l'exemplarité. C'est-à-dire qu'entendre des discours, c'est toujours sympa, mais avoir l'exemplarité, ça change quand même vraiment la donne. Alors du côté des employeurs, ça change aussi. D'abord, il y a des choses qui ont évolué. Est-ce que vous, vous iriez dans cet hôtel qui est écrit euh, le pire hôtel de Londres A priori, vous n'iriez pas. Ben, Aujourd'hui, en fait, il y a la même chose pour les entreprises. Ça s'appelle Glassdoor. Et sur Glassdoor, vous pouvez aller regarder ce que disent les salariés, donc les gens qui sont à l'intérieur de leur propre entreprise. Donc il y a une transparence qui est nouvelle et qui est liée au digital. Euh, sur le travail. Donc avant, en fait, il y avait une segmentation assez forte entre les gens qui sont à l'intérieur de l'entreprise et les gens qui sont à l'extérieur. Aujourd'hui, c'est complètement euh, poreux. Euh, C'est-à-dire qu'on peut voir ce qui est à l'intérieur quand vous êtes à l'extérieur. Vous pouvez voir ce qui est à l'extérieur aussi, ça c'est une autre évolution. On peut voir ce qui est à l'extérieur quand on est à l'intérieur. Ça aussi, c'est une évolution forte. Ça ne semble rien, mais finalement, vous pouvez voir ce qui se passe à l'extérieur. Euh, souvent, dans l'entreprise, on était dans son petit milieu et puis on ne voyait pas trop. Euh, Aujourd'hui, vous pouvez vraiment voir à travers le digital tout ce qui se passe. Donc, cette évolution-là, elle est forte. Il y a aussi une évolution extrêmement forte de la manière dont on recrute. Et encore une fois, pour rebondir sur la vidéo d'Ineken, typiquement Welcome to the Jungle, qui est finalement un média de recrutement. Ça peut sembler étrange, mais c'est un média de recrutement. Ils misent tout sur les valeurs. De la même manière pour euh, Monkey Thies, ou alors il va y avoir des euh, moteurs de recherche beaucoup plus spécifiques, par exemple Thailand.io qui est sur euh, les développeurs. Donc, en fait, on voit bien que la manière dont on recrute, elle évolue de manière extrêmement forte. Donc tout ça, ça a des impacts euh, très forts. Et puis, on peut aussi euh, complètement faire évoluer euh, la manière dont on reçoit les employés. Typiquement, ça c'est une entreprise qui s'appelle Buffer. Bon, c'est une société technologique, c'est pas ça l'intérêt. Mais ils ont décidé que quand ils ont des salariés plus intelligents, l'entreprise en bénéficie. Donc ce qu'ils ont décidé, c'est que dans le pack quand les gens arrivent dans l'entreprise, ils leur donnent un Kindle avec un accès illimité, donc c'est branché sur la carte de crédit de l'entreprise. Accès illimité, ils peuvent acheter tout ce qu'ils veulent, tous les bouquins qu'ils veulent. Que ce soit de la science-fiction, de l'économie, du marketing, des RH, mais aussi des BD, ce qu'ils veulent. C'est illimité. Mais parce qu'ils savent que, quel que soit ce que vous lisez, et eux, ils ont tout intérêt à ce que vous cultiviez, finalement, à la marge, bien sûr, qu'il y a des gens qui vont prendre que des BD. Sans doute. Mais dans l'absolu, dans un mouvement global, l'augmentation de la culture de l'intégralité des salariés bénéficiera à l'entreprise. C'est une certitude. Donc ça, c'est une nouvelle manière aussi d'envisager les choses. C'est-à-dire comment je fais en sorte... Et puis, quand on est salarié, on se dit « Waouh, c'est génial quand même d'avoir accès à ça. » Donc ça a un double effet. D'abord, les salariés sont plus fidèles, parce qu'ils sont contents d'être là, et puis ils sont contents d'avoir accès à ce Kindle. Mais aussi, vous augmentez le niveau de tous les salariés. Donc ça, c'est parfait. Parce que, euh, typiquement, les conférences comme on fait là, finalement, c'est un peu la même logique. C'est-à-dire, comment je, je peux entraîner mes, mes salariés, comment je peux euh, m'assurer qu'on euh, les aide à, à évoluer dans leur compréhension du monde, etc. etc. Donc les conférences, c'est évidemment le meilleur format. Euh, mais le fait que les gens lisent, c'est aussi euh, une super manière de, de l'envisager. Il y a une forme de transparence aussi. On parlait tout à l'heure de glace d'or, mais il y a une autre transparence. Cette même entreprise Buffer, ce qu'ils ont décidé... Et ça, c'est assez nouveau, mais c est, c est... il y a plusieurs entreprises qui ont décidé de faire ça. Les emails des patrons sont complètement disponibles. C'est-à-dire que tout le monde y a accès, il n'y a rien qui est caché. Tous les emails sont accessibles par tout le monde. Donc si vous voulez vérifier les conversations de, du patron ou du directeur des RH ou quoi, c'est accessible. Après, on peut critiquer ou pas euh, la décision. Euh, je pense qu'il y a des pour et des contre. Mais n'empêche que c'est comme ça que ça existe chez Buffer. Et je trouve que c'est un mouvement qui est intéressant parce que ces entreprises-là qui, entreprises qui sont beaucoup plus dans cette culture, parce que quand on parle de digitalisation, c'est quand même principalement une question de euh, culture, beaucoup plus que euh, de technologie. Euh, la révolution digitale, elle est principalement culturelle. Beaucoup, beaucoup plus que technologique. On en parlait tout à l'heure. La technologie, elle évolue pas si vite que ça. Une fois que vous avez compris les mouvements, euh, typiquement, le, le temps que l'e-commerce s'installe, ça a pris 15-20 ans. Donc, c'est un mouvement qui est assez long, euh, l'e-commerce. On parlait tout à l'heure de la blockchain. La blockchain, ça va prendre au moins 5 ou 6 ans ou 7 ans à s'installer. Ça, ça, ça va pas arriver du jour au lendemain. Vous pouvez toujours euh, parier sur le bitcoin ou sur je ne sais quelle euh, crypto-monnaie, mais ça, c'est pas, pas de comprendre l'impact euh, de la blockchain. La blockchain, bien sûr que ça va révolutionner la manière dont vous consommez tous les jours, mais ça sera dans plusieurs années. Donc ce qu'il faut, c'est comprendre le mouvement pour y aller ensuite. Mais euh, ça, ça demande une évolution culturelle forte, c'est-à-dire une propension à accepter le changement euh, beaucoup plus forte. Ce qui est finalement le plus difficile euh, dans les entreprises, et pour chacun d'entre nous, c'est d'accepter le changement. Le, euh, mais on a toujours fait comme ça. Moi, je faisais des discussions par exemple avec euh, une directrice marketing où elle me challengeait sur le ROI du digital. Et c'est génial parce qu'elle a raison de, de challenger sur le sujet. Et là, quelqu'un arrive avec une extrêmement belle PLV, très très jolie. Et tout le monde s'extasie, c'était magnifique. Et je lui dis mais c'est quoi le ROI de cette PLV Pouf, Aucune idée. On a toujours fait comme ça. Et cette phrase de on a toujours fait comme ça, elle est extrêmement dangereuse. Quand les gens ils prennent des décisions. Moi je me souviens, j'ai fait beaucoup de formations chez, chez L'Oréal entre autres, en particulier au marketing. Donc euh, ils achètent du GRP, donc euh, de la publicité sur euh, la télévision. Et quand je leur demandais de définir ce que c'était qu'un GRP concrètement, ben, ils ne savaient pas me répondre. Donc ils achètent des trucs tous les jours, extrêmement chers. Ils ne même pas, ils savent même pas le définir. Simplement, ils sont, ils sont monitorés là-dessus. Donc euh, ils ont leur prime en fonction de ce qu'ils font, bien sûr. Mais finalement ils achètent des choses, ils savent même plus ce qu'ils achètent. Et ça, en fait, ça peut être vraiment dangereux. Donc, se remettre en question, ça, c'est culturel. Et c'est pas digital. De comprendre comment le digital peut avoir un impact sur la manière dont euh, les gens vont vivre ou euh, utiliser vos produits, ça, ça a un impact extrêmement fort dans, dans, dans, le, dans le pharmaceutique. Évidemment, vous suivez tous cette, cette tendance où on passe du médecine euh, curative à une, une médecine préventive. Euh, comment vous pouvez aider les gens à, à travers le digital dans le préventif ben ça, c'est hyper intéressant. Et ça ne veut pas dire absolument que tout se passe sur iPhone. Quand vous commandez, par exemple, un Uber, quand vous utilisez une voiture, la voiture elle n'est pas digitale, il n'y a pas d'écran partout, c'est pas, pas digital. Par contre, l'expérience, elle a une valeur ajoutée parce qu'elle est digitalisée, parce que vous voyez la voiture arriver, parce que vous n'avez pas besoin d'attendre dehors, parce que vous savez combien, de temps, combien ça va vous coûter, parce que vous savez combien de temps vous allez attendre, etc. etc. Donc, elle est digitalisée, mais elle n'est pas digitalisée pour le... juste pour digitaliser. On ne digitalise pas juste pour se dire « Tiens, on est moderne, on a une limite digitale. » Ça ne marche pas. Par exemple, il y a beaucoup d'expériences de réalité virtuelle par exemple, qui n'ont strictement aucun sens. J'ai vu beaucoup d'entreprises qui ont fait Ah ben tiens, on va faire de la réalité virtuelle pour permettre aux gens de voir, je ne sais pas, une boutique comme elle était euh, il y a 50 ans. Franchement, tout le monde s'en fout. Hein. Enfin, je veux dire, à part peut-être les gens de l'entreprise, les RP. Euh, et voilà, mais en fait, les consommateurs, ça n'améliore pas leur expérience. La question à se poser, c'est comment j'améliore l'expérience du consommateur Ça, c'est important aussi de le saisir de ne pas faire du, ce que j'appelle du digital washing. Donc de modifier la manière dont les gens envisagent le digital et comment ça peut aider à transformer l'expérience, ça c'est de la culture. Donc la première culture, c'est d'accepter le changement et d'accepter que ça évolue. Vous ne pouvez pas rester bloqué. Vous pouvez toujours rester bloqué, mais c'est comme un enfant qui essaye de bloquer les vagues quand elles arrivent à lui. Je veux dire, il ne va pas y arriver. Et là, c'est un peu pareil. Ce qui a beaucoup évolué aussi, et on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, c'est les espaces de travail. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans le collaboratif. Donc, comment on fait en sorte que les gens ils soient contents de venir, déjà, euh, et qu'ils n'aient pas envie de repartir Donc, ce que fait, en l'occurrence, Google, c'est euh, des repas gratuits. Euh, vous avez tout, hein, en gros. Hein. Vous pouvez euh, faire du sport. Euh, y a votre... Moi, j'ai des amis chez Instagram. Ils ont un coach qui vient... Dans les bureaux d'Instagram, donc ils ont une salle de réunion où ils font des, des cours individuels de, de, de, de sport. Euh, vous avez le repassage qui vous est livré, etc. Souvent tout ça c'est gratuit, c'est payé par l'entreprise. Mais l'entreprise, son but c'est que vous restiez le maximum de temps dans l'entreprise en fait. Mais euh, sans aller dans une stratégie aussi pernicieuse, on va dire, euh, c'est comment je réinvente les espaces de travail et je fais en sorte que les gens collaborent. Donc typiquement Google ou Orange, ou, euh, j'ai eu cette discussion avec le, le président de Pierre Fabre, euh, qui sera bientôt sur mon podcast d'ailleurs, euh, ben, en fait, ils ont fait en sorte de recréer des espaces de collaboration, donc des espaces qui ne sont pas des bureaux, mais qui sont des espaces où on va travailler ensemble, je ne sais pas, dans le salon, enfin, euh, dans l'accueil, dans, dans ou alors, dans le cas de Pierre Fabre, à l'extérieur, donc ils se sont assurés d'avoir du Wi-Fi à l'extérieur des bureaux euh, pour s'assurer que les gens puissent sortir. Et ça, ça, ça a une vertu assez forte, qui est que les gens vont se parler. Parce que finalement, souvent dans les entreprises, on fait des choses en parallèle, sans s'en rendre compte, parce qu'on bah, travaille avec les gens qui sont à côté de nous. D'ailleurs, les étages, c'est pour ça qu'on fait des, des open space ou qu'on essaye de, de rendre l'entreprise flat. Il y, a, il y a plusieurs entreprises qui ont fait ça, donc, qui ont changé de bureau, qui ont décidé de ne plus avoir des étages, mais d'avoir tout le monde au même niveau. Parce qu'en fait, c'est quand on rencontre les gens qu'on discute et qu'on se rend compte, ah tiens, mais tu bosses sur ça, mais c'est intéressant parce que nous aussi, mais en fait d'une autre manière, et du coup, ça serait intéressant qu'on fasse une réunion, etc. Et ça, ça se passe dans des espaces collaboratifs. La collaboration dans l'entreprise, elle est évidemment essentielle. Alors vous allez me dire, peut-être que ça n'a pas de rapport avec le digital, mais en fait, si, parce que sans Internet, par exemple, vous ne pouviez pas sortir de votre bureau, il fallait que vous soyez derrière votre bureau nécessairement, parce que c'était là que vous aviez l'imprimante, c'est là que vous aviez votre ordinateur, qui était fixe d'ailleurs, alors qu'aujourd'hui, de plus en plus, les gens, ils ont des portables et qui peuvent les emmener un peu partout. Donc le, le, le fait de modifier la manière dont, dont les gens travaillent et que l'espace de travail, alors je ne sais pas si êtes déjà allé chez My Little Paris, mais que l'espace de travail soit agréable, ça c'est une évolution qui est extrêmement forte aussi. Alors on voit bien il y a, il y a plusieurs évolutions. D'abord la manière dont le recrutement a évolué, le, le fait d'apprendre de manière importante et, et de faire en sorte de développer les talents dans l'entreprise. Et quand je parlais tout à l'heure de ne pas s'arrêter et d'avoir l'esprit ouvert, ça veut dire, et moi je l'ai vu plusieurs fois, euh, des gens qui... Euh, de, de se dire que l'innovation ou l'intégration peut arriver de n'importe où. Les bonnes idées elles peuvent être n'importe où. Euh, il y a des entreprises comme Noroto, par exemple, euh, où ils, ils écoutent tous les collaborateurs, et surtout les collaborateurs, ils ont une possibilité, mais vraie, de faire remonter de l'information à la direction. Et typiquement, il y a un... Une personne qui était dans un garage, qui s'est rendu compte d'un truc, donc il était garagiste, hein, dans un des garages de Noroto, et il s'est rendu compte d'un truc, il dit, Ah, mais en fait, on pourrait faire ça différemment, etc. » L'idée était bonne, et du coup, ils l'ont remonté, ils lui ont donné les, le temps et le budget pour développer son idée, il s'est fait accompagner, et finalement, il a développé une nouvelle branche servicielle au sein de Noroto. Et pourtant, c'est un garagiste, il n'était pas au marketing. Chez Google, ils ont ça, vous savez, ils ont ce 20% de temps, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais euh, tout, toutes les semaines, ils ont une journée finalement, euh, de, pour pouvoir développer leur euh, projet personnel. C'est comme ça qu'est né Google Maps ou Gmail, par exemple. Donc, ça peut être des projets qui ont vraiment du poids. Donc, si ça a du poids, ça passe chez Google X en l'occurrence, euh, et c'est développé. Mais en fait, de se dire que la bonne idée n'est pas arrivé n'importe où, j'ai vu aussi des entreprises où, par exemple, quelqu'un qui était à la compta avait un blog de cuisine, donc rien à voir, et avait des compétences hyper fortes en digital, peut-être encore plus que les personnes qui étaient au marketing dans l'équipe, et en fait, ils se sont rendus compte de ça, et hop, plutôt que de faire de la compta, on te remet au marketing, et tu vas faire euh, du community management, ou tu vas t'occuper de notre présence sur les réseaux sociaux, parce qu'il se trouve que ton blog de cuisine que tu fais hyper bien, bah, tu as donné des compétences personnelles qui peuvent servir l'entreprise. Et finalement, la personne elle est plus contente parce qu'elle fait quelque chose qui lui plaît encore plus que de la compta, par exemple, euh, et ça fonctionne. Mais ça, ça veut dire être à l'écoute, et ça veut dire de décloisonner. Donc ça a des impacts qui sont extrêmement forts. Et je suis sûr que dans la salle aujourd'hui, il y a des gens qui ont des hobbies, euh, que vous partagez plus ou moins dans l'entreprise, qui peuvent avoir un impact hyper fort sur l'entreprise, en fait parce que par vos intérêts personnels, mais ça, ça demande de, de s'intéresser à vos hobbies et de s'intéresser à vous, évidemment. Alors, comment on fait pour réconcilier les deux euh, Entre les nouveaux employeurs, les nouveaux employés, euh, et puis surtout, l'ancienne la, manière d'envisager le monde, c'est-à-dire que les gens, ils veulent de l'argent, ils vont rester... Ce qu'ils veulent, c'est avoir un job stable et rester toute leur vie dans le même job. Euh, ça, on voit bien que ça n'existe plus. Euh, c'est plus la manière dont les gens évoluent. Et donc, c'est d'abord une question de culture, ça, c'est une personne euh, qui, euh, un, un tech, donc quelqu'un qui fait de la technique, un CTO, un chief technological officer, ou directeur de l'informatique, si vous préférez, et euh, il voulait s'assurer d'être embauché pour ses propres valeurs. Il ne voulait pas se déguiser, en fait. Donc, il est allé à son entretien habillé comme ça. Euh, il voulait être embauché pour lui et pas pour quelqu'un d'autre, parce que c'est pas un mec qui met des costumes. D'après vous, qui l'a embauché, ce mec-là est-ce que vous l'embaucheriez Qui l'embaucherait Pour faire de la technologie. Donc c'est un, un, un ingénieur. Deux, trois, quatre. Ah, vous avez quelques-uns quand même. Le mec Le qui l'a embauché, c'est es. lui, en l'occurrence. Euh, c'est Barack Obama. Donc ça peut sembler étrange euh, qu'un mec comme ça puisse être embauché par ce mec-là. Et pourtant, en fait, il l'a recruté pour ses valeurs, par le fait d'être lui-même, pour ses compétences, évidemment, techniques. Mais enfin, je vous rassure, après, il a acheté un costume et tout, euh, donc il est habillé comme ça. <rire> évidemment, il y a aussi la, la marque employeur. On parlait tout à l'heure de la marque employeur. La marque employeur, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Alors là, c'est vraiment plus du discours euh, euh, de RH. Mais la marque employeur, c'est euh, finalement, euh, on pourrait parler d'image corporate, c'est l'image de l'entreprise qu'on diffuse à l'intérieur et à l'extérieur. Et c'est finalement un pont euh, sur lequel tout le monde se retrouve. Les nouveaux employés et les nouveaux employeurs. Et ça, c'est un impact extrêmement fort, pas seulement pour attirer les nouveaux talents. Donc, ce n'est pas une question de euh, euh, faire un slogan de pub en disant bah « Ben voilà, nous, on est géniaux, on est hyper cool », parce que bon, les gens, ils n'y croient plus trop. Euh, et puis surtout, avec glace d'or, vous pouvez vérifier, donc euh, c est, c est, ça n'a plus trop d'intérêt. Euh, mais c'est vraiment autant pour fidéliser... Euh, que pour faire évoluer les de l'entreprise et pour travailler la réputation de son entreprise. Donc c'est, euh, j'en sais rien, bah nous on a un engagement social qui est extrêmement fort, nous euh, on produit uniquement en France par exemple, ou euh, nous euh, ce qu'on fait c'est ci, si, c'est ça, etc. C'est des valeurs qui sont extrêmement fortes. Et ça, euh, pour, en tant que marque employeur, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Alors les plusieurs éléments, d'abord, c'est d'accepter qu'il y a des nouvelles attentes des, des, des employés, tout simplement, euh, qui consistent à d'abord donner un sens au travail. Je ne sais, si sais pas si dans la salle, il y a des gens qui se disent, mais c'est quoi le sens de mon travail Pourquoi je me lève tous les matins Finalement, c'est là où vous êtes passé le plus de temps, à part votre lit. Donc, euh, est-ce que ça a du sens Et quel sens je donne Donc ça, c'est vraiment important et ça dépend vraiment des valeurs d'entreprise. Donc ça a une évolution extrêmement forte. Bah sur l'entreprise elle-même, sur son, sur son dirigeant, etc., etc. Il y a une question de feedback. La, la, la culture du feedback, donc du retour, il y a de plus en plus d'entreprises qui s'assurent d'avoir un feedback à 360 degrés, c'est-à-dire que vous, euh, je ne sais pas si vous faites ça ici, non euh, Mais le feedback à 360 degrés, ça consiste à, euh, bah quand vous faites votre évaluation de fin d'année, vous faites l'évaluation de votre boss, de vos collègues, des, et les gens qui sont en dessous de vous vont aussi vous évaluer, donc c'est à 360 degrés. Et donc ça, ça, ça existe de plus en plus, et ça permet de faire évoluer, en fait. Ça permet de faire évoluer les collaborateurs, et, le, et, et encore une fois, cette idée que euh, ça doit forcément être du top-down est euh, un peu en train de disparaître. Le top-down, c'est pas forcément mauvais, euh, je pense que c'est même extrêmement important, en particulier quand il s'agit de vision, euh, la vision de l'entreprise, doit être tenue par le dirigeant et on attend d'un dirigeant qu'il ait de la vision qui l'amène l'entreprise quelque part, parce que comme les gens, ils n'aiment pas le changement, bah du coup, ça pose toujours un problème quand vous avez une vision et que vous emmenez l'entreprise ailleurs. Euh, je peux vous prendre l'exemple d'Adobe, par exemple. Adobe, vous connaissez sans doute tous, vous utilisez Acrobat euh, ou euh, Acrobat Reader ou euh, Photoshop ou, ou tous ces logiciels-là. En fait, alors, ça peut vous sembler un peu distant pour vous, mais quand, Acrobat, ils ont des... enfin, quand Adobe, pardon, ils ont décidé de ne plus vendre des logiciels, mais de les mettre dans le cloud et de faire un abonnement, et de ne plus vendre de logiciels, c'est un changement majeur pour une entreprise comme ça. Et en fait, la réaction des salariés, mais aussi euh, des, des clients, ça a été de faire des pétitions, il y a eu des grèves en interne, pour dire non, non, non, on ne veut pas ça, on ne veut pas ça, on ne veut pas ça. ça. Aujourd'hui, s'ils n'avaient pas fait ça, ils seraient morts. Donc, en fait, la vision, ça, c'est ce qu'on attend d'un dirigeant. Donc, bien sûr qu'il y a une question de top-down. À un moment donné, la vision, elle est portée par le dirigeant, et c'est pour ça qu'il a besoin de conviction. Par contre, le feedback, le fait d'être ouvert, ça, c'est autre chose. Le fait de faire collaborer les gens ensemble, le fait de prendre en considération ce que les gens pensent, et pas juste les mettre dans une boîte noire qui va tomber dans une boîte noire, justement. Euh, bah, ça, c'est vraiment essentiel. De proposer des expériences. L'expérientiel est de plus en plus important. Moi, j'ai un, un ami, entre autres, qui est le directeur digital du groupe France Télévisions. Et il se trouve que le directeur digital de France Télévisions, il est aussi prof de yoga. Euh, et du coup, euh, bah, il donne des cours de yoga à ses salariés et il fait des cours de méditation euh, avant son codir. Alors, ça peut sembler un peu étrange comme ça, mais l'expérientiel le, est de plus en plus important. Alors, L'expérientiel, ça peut être ça bien sûr, mais ça peut être aussi, on en parlait tout à l'heure, d'espaces de travail, ça peut être aussi de créer des hackathons, ça peut être aussi bah, ce genre de conférences, donc on est déjà dans ce mouvement ici, vous voyez bien. Ça peut être aussi de trouver plus de joie dans son travail, alors encore une fois, plus de joie dans son ce travail, c'est euh, avoir des gens inspirants, ça peut être des espaces de travail, etc. etc. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont vraiment en train d'évoluer, qui sont vraiment importants, je crois, et que euh, vous appliquez euh, au quotidien. Donc c'est ça l'évolution du travail. Ce n'est pas un truc où on vous dit, enfin je ne sais pas si vous espériez que je vous dise, euh, demain votre travail ça va être remplacé par les machines, on peut en parler et il y aura bien sûr une, une série de questions-réponses, mais l'évolution du travail, c'est plutôt une évolution culturelle qu'une évolution purement technologique. C'est plutôt la technologie au service de la culture que l'inverse. D'accord et l'idée, c'est que vous pouvez être une part de ça. Souvent, on a tendance à penser euh, « Oui, mais vous savez, moi, je suis d'une génération » où euh, Je suis panier avec un téléphone dans les mains. » Moi, donc, je vous disais tout à l'heure, je suis prof. Et c'est hyper drôle, ça fait des années que je fais ça, ça peut-être 6 ou 7 ans, euh, c'est hyper drôle de, de discuter avec des étudiants qui vous disent « Ah non, mais vous savez, les digital natives, c'est pas nous, hein, c'est les générations d'après. » Et vous avez 6 ans qu'on me dit ça. Hein. Donc ils vous disent « Ah non, mais vous savez, les digital natives, c'est pas nous. » En fait, le digital, c'est pas une question d'âge. Le digital c'est une question, comme je vous disais tout à l'heure, de culture et d'état d'esprit. Moi, j'ai vu des étudiants ou des jeunes euh, dans une entreprise qui étaient complètement contre le digital, qui n'aimaient pas, qui ne comprenaient pas à quoi ça servait, etc. Euh, et puis, j'ai vu des personnes qui étaient beaucoup plus âgées euh, qui embrassaient la technologie. Euh, en fait, vraiment, je disais tout à l'heure, le, le changement de paradigme, il est vraiment sur la culture et sur l'ouverture au changement. Quand vous êtes ouvert au changement et que vous n'êtes pas bloqué, en fait, tout est possible. C'est-à-dire que, euh, si vous prenez euh, l'exemple de Nest, euh, je ne sais pas si vous connaissez Nest, c'est une société qui a été développée par le, le, la personne qui a créé l'iPod à l'époque, et en fait, lui, il s'est dit, euh, tiens, il a regardé les thermostats, et les thermostats, bon, ça permet de faire beaucoup d'économies, par exemple, un thermostat. Simplement, euh, et donc dans une période économique un peu compliquée, un thermostat, ça a un vrai usage, simplement, comme c'est moche et que c'est compliqué, souvent on le cache, on le met dans un placard, on le règle une fois, et puis c'est fini. Donc en fait, ça ne vous permet pas de faire d'économie, si vous l'utilisez comme ça. Et donc lui, il s'est dit, ben, en fait, euh, le thermostat, ça n'a pas besoin d'être caché, ça n'a pas besoin d'être moche, ça peut être connecté. Donc il a créé un thermostat qui était assez joli, qui est rond, que du coup, vous ne cachez pas parce que c'est technologique, donc vous êtes plutôt fiers, euh, que, qui fonctionne comme un objet connecté. Je ne sais pas si la personne qui a fait les objets connectés en a parlé, oui non Peut-être pas. Euh, et du coup, le... c'est un objet connecté, donc en fait, il apprend de vous. Donc vous le réglez pendant une semaine, vous lui dites quand vous allez vous coucher, donc vous baissez la température quand vous allez vous coucher, vous remontez la température quand vous vous levez. Euh, si vous avez des ampoules connectées, il va savoir quand est-ce que vous éteignez la lumière, etc. Et en fait, en une semaine, il apprend, et en fait, il va se régler tout seul. Et bien ça, ça permet de faire des économies d'énergie extrêmement fortes. Il a vendu la société 3 milliards à Google après 5 ans. Donc en fait regarder le marché et se dire bah, comment ça pourrait évoluer. C'est sûr que si vous regardez que les entreprises de thermostat, bah, finalement, tout le monde fait la même chose, donc ça ne bouge pas. Il ne se passe rien. Par contre, si vous dites, bah, en fait, il y a cette technologie, ça pourrait être hyper intéressant de l'envisager comme ça, etc. Je vous prends un autre exemple. Euh, L'ancien directeur digital de euh, L'Oréal, qui s'est dit, euh, bah, en fait, il y a beaucoup d'open data. L'open data, c'est de la donnée qui est... Euh, puisque vous avez eu un... un une intervention sur le big data, c'est de la donnée qui est partagée en général par les villes, par, les, euh, par des sociétés publiques, etc. Donc, euh, par exemple, euh, Air France, ils utilisent l'open data euh, de la SNCF, de la RATP, mais aussi euh, des autoroutes pour savoir et pour vous dire en avance à quelle heure vous devez partir de chez vous, parce qu'ils savent le transport et ils savent le, aussi l'encombrement qu'il y a l'aéroport, parce que l'ADP a aussi de l'open data, donc ils vont pouvoir vous dire à quelle heure vous devez partir de chez vous, pour être à l'heure dans votre avion. Parce qu'en fonction du trafic, euh, euh, de l'encombrement à l'aéroport, etc., etc. Mais dans le cas des produits de beauté, dans le cas de, de, que j'expliquais tout à l'heure, l'Open Data, il, lui, il a décidé de faire des shampoings personnalisés. Alors, le shampoing personnalisé, ça peut être plein de choses qui vous concernent, vous, mais ça peut considérer aussi la dureté de l'eau, mais aussi la pollution dans votre quartier. Donc, en fait, il va vous demander votre code postal, et à travers votre code postal, il va connaître la dureté de l'eau, la pollution, euh, tous ces éléments-là. Ça, c'est de l'Open Data, ça permet de faire un shampoing qui va être beaucoup plus efficace pour vos cheveux. Parce que, en fait, ça a un impact, évidemment, tous ces éléments-là. Donc, cette ouverture au monde, cette compréhension que, en fait, tout ça, c'est accessible, bah, ça change la manière dont vous pouvez faire vos produits. Donc, c'est ça, euh, c'est l'ouverture dont je parle, c'est juste se dire, et ne pas être dans cette phrase de « on a toujours fait comme ça », ou d'être fermé sur son environnement euh, proche, c'est-à-dire à ses concurrents. De vraiment se dire bah, « tiens, mais en fait, euh, c'est intéressant parce que ce qu'on pourrait faire, c'est ça ». Je prends encore un autre exemple, « accord » donc vous connaissez le groupe Accor, j'imagine. Accor, ils se sont dit, bah, notre métier, nous, c'est euh, l'hospitalité. Bon, l'hospitalité, ils ont 250 000 employés, ils ont euh, beaucoup d'hôtels. Ils se sont dit, bon, hein, l'hospitalité, c'est d'abord d'avoir des hôtels, c'est leur métier historique, c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Mais en fait, l'hospitalité, euh, ça peut être plein de choses. Et euh, ils ont créé euh, une société qui s'appelle, ou euh, une dimension servicielle, qui s'appelle Accor Local, qui consiste à aider les riverains. Ils se sont dit, en fait, les riverains... Donc, les gens qui habitent à côté des hôtels, ils ont aussi besoin de services. Quand, euh, je ne sais pas, ils louent une voiture pour le week-end et qu'ils n'ont pas le temps d'aller rendre le lundi matin. Ben en fait, les gens dans l'hôtel, ils peuvent le faire. Parce qu'en fait, ils sont très occupés le matin, ils sont très occupés le soir, mais dans la journée, ils ne sont pas trop occupés, c'est 250 000 salariés. Enfin, ça dépend dans lesquels, hein, bien sûr. Mais... Donc, ils se sont dit, ben, nous, on peut aller rendre la voiture pour vous, en fait. On peut le faire. Ah, et puis le ménage, ben, on peut le faire. Rendre les clés à votre cousine parce que vous n'êtes pas là et qu'elle a besoin de rentrer chez vous, ben, nous, on peut le faire. Parce qu'on est juste à côté. Donc en fait, ils ont développé accord local en se disant que bah, l'hospitalité, ce n'est pas forcément que des gens qui viennent à l'hôtel. C'est bénéficier de tous les services de l'hôtellerie, sans dormir dedans. Vous voyez, ça, c'est aussi une ouverture de se dire bah, « En fait, euh, nous, notre métier, c'est l'hôtellerie, c'est l'hospitalité, donc en fait, ça peut être beaucoup plus large. » Et l'avantage des riverains aussi, c'est qu'ils sont beaucoup plus fidèles parce qu'on déménage beaucoup moins qu'on change d'hôtel, évidemment. Donc vous voyez, ça, c'est vraiment une question d'état d'esprit. Ce n'est pas une question de digital pas digital. C'est comprendre que le digital, ça a une évolution extrêmement forte, c'est ce que j'essaie de vous expliquer, que n'importe qui peut s'y mettre, c'est pas une question d'âge, qu'en réalité, vous y êtes déjà, parce que vous utilisez sans doute un téléphone portable qui est connecté à Internet, qu'aujourd'hui, vous utilisez des emails, donc vous ne savez même pas que vous n'êtes pas dans la révolution digitale, vous y êtes nécessairement. Euh, et et encore une fois, ce n'est pas une question d'âge. Je ne pense pas qu'il faille dire, euh, c'est plus de mon âge, tous ces trucs-là. Euh, peut-être que la blockchain, ça ne vous atteindra pas, j'en sais rien. Sans doute que oui, dans vos usages, peut-être que dans votre métier, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a plein plein de choses que vous pouvez prendre en considération dès aujourd'hui. Donc en fait, vous pouvez être l'acteur du changement. Et je pense qu'aujourd'hui ou ce soir, vous pourriez, euh, alors, je ne sais pas si c'était prévu, mais en tout cas, remonter de l'information à votre direction, euh, des idées que vous avez, euh, je ne sais pas, des autres manières. Alors peut-être qu'il y aura des bonnes idées, peut-être qu'il y aura des mauvaises idées. L'important, c'est de partager et d'y réfléchir, en fait. Et, et ce n'est pas d'avoir une sorte de... Euh, de volonté d'avoir la meilleure idée. Je pense que quand vous venez dans l'univers des startups, vous savez très bien qu'il n'y a pas de bonnes idées. Il n'y a pas de bonnes idées, il y a plein de bonnes idées. L'important, c'est l'exécution, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Euh, donc la bonne idée, si vous voulez, euh, moi typiquement, je connais bien aussi la fondatrice de My Little Paris, en l'occurrence, c'est moi qui lui ai dit de faire des boxes, elle en a gagné des millions, elle a vendu 60 millions sa boîte, mais est-ce que ça a une valeur, le fait que je lui dis, que tu dois faire des boxes, ça n'a aucune. Le fait, fait, le fait est que je lui ai dit ça, un mois après, elle a lancé la première box. Ça, l'exécution, le fait qu'elle le fasse, ça, ça a de la valeur. Quand vous dites ⁇ Ah ouais, mais moi, je ne donne pas cette idée, on ne sait jamais, on pourrait me la voler ⁇ elle va de votre idée, elle n'a aucune valeur. Ce qui a de la valeur, c'est le fait de le faire. Donc vous, vous êtes l'acteur du changement aujourd'hui. Ça, c'est vraiment important de le comprendre aussi, je crois. Et voilà. <rires>